Alors c'est vrai qu'on se rapproche du KS effectivement et euh, l'été a été chargé puisque euh, vous l'avez forcément vu nous sommes allés à la Gen Con euh, pour la présentation, la première présentation de Mythic Battles au public nord-américain et euh, bah, ça s'est très très bien passé on a eu un accueil absolument euh, fabuleux c'est à dire que à la fois public et professionnel je dirais euh, public, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une, euh, des démos non-stop euh, sur l'espace tournoi de euh, FFG. Euh, les gens devaient s'inscrire pour pouvoir jouer, ce qui est un bon système, parce que ça, ça permet d'avoir des gens motivés, euh, des dates, euh, des horaires sûrs, et, et euh, ça n'a pas euh, des amplis, en fait, pendant tout le, tout le salon. Euh, et on a pu voir les réactions des Américains qui découvraient le jeu pour la première fois. Et ces réactions étaient très positives, que ce soit dans les parties. On a, on a remarqué même qu'ils jouaient plus vite que les Français, en définitive. Donc les parties ont duré chaque fois 45 minutes pour les, vraiment les plus rapides et rarement au-delà de 1 heure et quart. Euh, alors après il y avait de temps en temps des parties à 2, des parties à 3 ou des parties à 4 le plus souvent des parties à 4 euh, qui étaient vraiment, vraiment rapides et euh, bon ils ont aimé le système de jeu, le, le mélange un petit peu gestion de deck euh, figurine, enfin euh, jeu d'affrontement euh, et ils ont énormément aimé les figurines. Je crois qu'au départ, c'est quand même ce qui, euh, ce qui marque le plus les gens, c'est quand ils voient les figurines. Même ceux qui étaient euh, à l'extérieur, euh, vraiment, ils étaient assez, euh, assez fascinés. Donc ça, c'était euh, déjà très positif pour nous. Et puis le deuxième point très positif, c'est euh, l'accueil des professionnels. Donc euh, à la Gen Con, on avait combiné plusieurs choses. On avait euh, des, des démonstrations, des animations, des interviews personnalisées euh, avec certains qui avaient pris rendez-vous avec nous, donc qui venaient dans notre, euh, dans notre hôtel. Euh, on avait euh, tout aménagé et donc ils pouvaient euh, m'interviewer, euh, faire une petite partie euh, personnalisée. J'ai reçu je n'ai reçu que des messages positifs derrière, donc ils m'ont tous recontacté et on a vu, on a posté d'ailleurs sur notre page Facebook pas mal de, de, de retours justement de ceux qui sont venus nous interviewer. Et nous avions, nous avions également prévu un grand événement presse, donc une sorte de conférence de presse, où là, nous avons invité une trentaine de journalistes. En tout, on a touché entre 30 et 40 journalistes, je crois, euh, qui sont venus euh, donc dans, dans un bar, un pub qui s'appelle le Scotties. On avait privatisé euh, une salle où justement les... Euh, les journalistes avaient des petits fours à manger, à boire. On avait un écran où on avait une présentation un PowerPoint animé, commenté. Une vidéo de présentation des mécaniques. Et suivie à la fin de, de séances de questions réponses. Et d'une partie également, ou d'une mise en situation d'une partie pour qu'ils puissent essayer le jeu. Et là, on a eu des gens de board game geek à Dice Tower, à Tech Raptor, plein, plein, plein, plein, plein de journalistes qui ont vraiment, euh, bah, pareil, euh, posté des choses et surtout vraiment, vraiment aimé euh, tous, tous impressionnés. Donc, c'était très, très positif pour nous, euh, à tel point qu'on a même eu euh, dans, les, euh, dans les commentaires certains qui disaient que c'était le jeu qu'ils avaient retenu. Euh, Geek and Sundry, qui est un truc énorme qui, euh, qui nous cite dans les sept euh, jeux les plus attendus de la Gen Con. Bref, ça, ça s'est bien passé, euh, alors que on n'a pas encore, euh, on va dire, la... La notoriété de, de, de sociétés d'éditeurs établies, hein, donc pour, pour faire du bruit sur une convention qui, re, qui rassemble autant de jeux, autant d'éditeurs, c'est vraiment pas facile. Donc euh, on peut dire que c'est plutôt bien parti. Parmi les conversations très intéressantes que j'ai eues à, à la Gen Con, il y a notamment celle euh, avec FFG euh, Asmodé North America. Euh, concernant le jeu organisé. On sait qu'ils sont spécialistes là-dedans, il n'y a qu'à voir tout ce qu'ils font sur les jeux de cartes et sur X-Wing. Et ils ont souligné le potentiel qu'ils trouvent très fort sur Mythic Battles Pantheon. Euh, il se trouve que c'est quelque chose auquel on avait pensé, mais on n'imaginait pas vraiment mettre ça en place forcément immédiatement. On était vraiment très concentré sur le, kick le Kickstarter. Et ils nous ont un petit peu fait changer d'avis là-dessus. Et euh, du coup, on a... On a renforcé un petit peu nos tests et on va même lancer en France euh, le premier tournoi Mythic Battles euh, officiel de, donc qui fera partie de la Mythic League puisque on sait que on décline Mythic à toutes les sauces et euh... <rire> Et ce tournoi aura lieu le 1er octobre à la WAC Taverne. Ça va être très intéressant de voir ça parce qu'on va vraiment mettre en place un fonctionnement vraiment tournoi avec une cloque, avec un format à respecter, etc. Donc on va vous prévenir de tout ça, on va vraiment informer par nos canaux habituels. Mais c'est prévu le 1er octobre. À la boîte taverne alors le point sur euh, l'avancement de mythic battles panthéon et eh bien nous sommes début septembre euh, nous avons bien avancé notamment nous avons une date pour le lancement du kickstarter qui, a, qui est ferme et définitive et que je vous annoncerai un petit peu plus tard euh, on a par rapport au dessin nous avons terminé pratiquement les dessins en fait euh, même tous les dessins sont, sont finis euh, ce stade je pense que que ce soit les addons les stretch goals euh, tout y est euh, pour les sculptures tout n'est pas tout à fait fini mais euh, je veux dire il en reste vraiment très très peu hein, par rapport à tout ce qu'on a tout ce qu'on a à faire et là aussi euh, ce sera fini je pense euh, courant du mois de septembre euh, la maquette est très avancée alors il y a eu des changements, il y a des changements de, de dernière minute qui sont qui ont été faits par rapport à ce qu'on a pu vous montrer. Donc ça aussi, vous allez le voir, euh, on, va, on aura du coup des, des nouvelles choses à vous montrer. Euh, la maquette des règles, elle n'est pas terminée parce qu'on attend euh, le retour de... Nos relecteurs américains qui, euh, qui retravaillent ça, comme ils l'avaient fait sur Conan, en fait, hein, l'équipe euh, qui travaille avec FFG, et qui, ils sont vraiment très, très bons. Moi, j'ai vu un petit peu ce qu'ils qu nous ont montré. C'est vrai que c'est très, très bien dans la, dans la logique, le wording. Ils ont une expérience qui, là aussi, va vraiment servir pour, euh, pour avoir des règles absolument nickel à la fin. Et donc, elles seront maquettées également avant le, le début euh, du, du KS. Par ailleurs, on a notre plan KS qui est fait. Euh et qui comprend également les add Il se trouve que, suite à la Gen Con, on a noué certains partenariats qui vont se retrouver sur ce Kickstarter, que ce soit dans certains stretch goals euh, ou que ce soit dans certains add-ons. Ce qui fait que, euh, par rapport à ce que j'ai pu annoncer euh, au tout début de, de, de cette com, euh, avec un, un all-in qui serait euh, assez, assez bas, enfin beaucoup plus bas que Conan, il restera plus bas que Conan, mais il sera un petit peu plus élevé que ce que j'avais annoncé, parce qu'on a des choses super incroyables euh, qui, euh, qui ont été rajoutées. Et ben là, je ne vais pas vous les dévoiler, parce qu'il faut garder un petit peu de surprise. Hein. Le, le Kickstarter, on tient vraiment à faire un show. Hein. Et vous allez voir qu'on a... Ouais, on a recruté des gens pour nous aider lors du Kickstarter, pour l'animation notamment. Euh, et on va, on va essayer d'innover un petit peu, de, de montrer des, des, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et euh, parmi les produits qu'on qu va proposer, il euh, y aura des choses qu'on voilà, qu n'avait pas imaginées au départ et que finalement, on va, on va mettre et qui vont vraiment... Euh, qui vont vraiment plaire, en tout cas j'ai hâte, vraiment vraiment hâte de vous les annoncer. Alors le rétro-planning maintenant jusqu'au Kickstarter. Alors c'est bien simple, déjà il va y avoir des choses auxquelles vous êtes habitués, donc... Euh, des posts Facebook qui vont être euh, de plus en plus fréquents, euh, la chaîne YouTube qui va s'enrichir, vous allez voir de plus en plus de vidéos, on en a préparé plein, on a plein d'idées et de, de choses très très sympas que vous allez pouvoir voir, le, le site Mythic Games qui va être également mis à jour avec, euh, pour ajouter des nouvelles photos, des nouvelles vidéos, justement notamment celle de la chaîne YouTube, euh, et, mais également les vidéos qui ont été euh, euh, réalisées par les Américains à la Gen Con ou par d'autres, hein. Euh, donc tout ça, ça va, ça va, ça va, ça va se faire jusqu'au début du Kickstarter. Euh, le mythic Tour, lui, va continuer. Donc on a rajouté des dates et on essaye d'être présent au maximum, même si euh, plus la date du KS se rapproche, moins euh, nous aurons de temps pour ça. Mais on va quand même les faire. Nous allons également organiser euh, une grosse conférence de presse à Essen conjointement avec Monolithe, qui aura des choses à raconter et qui pourra montrer une boîte finale de Conan. Euh, quant à nous, évidemment, on aura aussi des choses à annoncer avec euh, Mythic Battles Panthéon et notamment euh, des, euh, des petites surprises euh, bah, qu'on va garder euh, comme surprise pour l'instant. Mais ce euh, sera, sera à suivre et, euh, et on, est, on est en train de préparer tout ça. Euh, tout ça nous mène donc à mi-octobre, le temps de rentrer, de récupérer, de, de faire les dernières préparations. On arrive à la date du euh, Kickstarter. Je ne vais pas vous faire mariner davantage. Cette date, ce sera le mardi 1er novembre. Donc, Notez-le bien sur vos calepins, vos téléphones. Mardi 1er novembre, on lance Mythic Battles Pantheon.